si profond, insondable, c'est l'amour divin, l'amour de Dieu, mon Réda, t'es aussi riche si, riche, si profond, insondable, c'est l'amour dit, l'amour de Dieu, mon Réda. oui pour moi, moi pour moi, oui pour moi, digne et sauvé, pas ta grâce, pour moi. incomparable, inexprimable. C'est l'amour de l'amour de Dieu. Mon Parable Inesprimable C'est l'amour dit, C'est l'amour De Dieu M'aurait Oui pour moi Pour moi Pour moi et oui, pour moi Il ne sauver pas sa grâce pour moi, moi L'amour est dans Et comme c'est beau Comme c'est beau Comme c'est doux comme beau, des des frédonés, des frédonés, de frais donnés De l'agneau dit, l'amour de Dieu L'amour est comme c'est beau c'est bon, comme c'est doux Des frais bon donnés de l'agneau divin l'amour de Dieu, l'amour est dans Dieu est oui, pour moi, pour moi Pour moi, oui pour moi Indigne son Nous lisons la Parole de Dieu. Dieu, Dieu, l'Éternel, part et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des cieux, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il y vient notre Dieu, il ne restait pas en silence. Devant lui était fait dévorant. Autour de loin de lui, une violente tempête. Il y crie vers les cieux à haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge Écoute mon peuple et je parlerai, Israël je t'avertirai Je suis Dieu, ton Dieu Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des tes reproches Tes holocaustes sont constamment devant moi je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans ta bergerie. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qui l'enferme. Est Est-ce que je mange la chair de taureaux? Et est-ce que je bois le sang des boucs offré pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le très haut Et invoque-moi au jour de la thèse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc Tu élimines mes lois, tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis et qui jette mes paroles derrière toi si tu vois un voleur, tu te, plais, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est ici de tromperie. Tu t'assieds, tu pars contre ton frère. Tu diffames fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre. Et tout mettre sous tes yeux. Président, garde, vous qui oubliez Dieu. De paix que je ne déchire, ça que personne délivre. Celui qui offre pour des sacrifices des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veut ici sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la mer, zone de l'éternel. Jésus-Jésus-Christ, ouvrez-nous la porte. Nous voulons entrer dans la mer, zone de l'éternel. Amen. amen. Amen, Amen, Amen, Alléluia. Nous voulons entrer dans la maison de l'éternel. C'est là que nous voulons nous trouver, notre Père, dans le lieu où toi tu te trouves, mon Sauveur. Nous sommes venus encore ce soir pour te dire combien tu es merveilleux pour nous. Merci du fin fond de notre cœur, notre Père céleste, notre Dieu, pour la grâce que tu nous as accordée, Père Tibissant, d'avoir le souffle de vie et encore aujourd'hui, Seigneur. C'est pourquoi, ayant ce souffle, mon soba, nous nous sommes précipités dans ta maison, Seigneur, pour te dire combien tu es merveilleux. Oh, Père, tu parce que le séjour de mort ne peut pas te louer, Seigneur Jésus. Ceux qui descendent dans les fossés, Père, ne peuvent pas te louer, mon roi, parce qu'il n'y a pas de reconnaissance à leur endroit, mon béni, mon Père Saint. Mais les vivants, ce sont ceux là qui te louent, comme nous ce soir, encore aujourd'hui. Sois donc béni, Père oh Dieu, pour le souffle de vie, mon roi, pour la bonne santé que tu nous donnes, Père Saint, Dieu, pour la restauration que tu manifestes, sauveur, béni. Louange à toi pour les chants des cantiques encore ce soir que nous avons chanté. Tu es vraiment merveilleux Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton peuple qui est rassemblé ici, Père Saint-Dieu. Et aussi ceux qui sont aussi rassemblés devant leurs écrans, mon mais Père, Père Saint-Dieu. Qui soient aussi bénis et protégés par toi dans tous les pays où ils sont Seigneur. C'est un peuple qui t'aime, qui marche avec toi, bénémoine Père Tibissant, qui se consacre à toi, qui soit vraiment fortifié encore davantage, mon roi. Nous te remercions, bénémoine Père Saint-Dieu, pour ton amour à notre endroit, tes compassions, Père Saint-Dieu. Et la joie d'être, Père son, Dieu. Compté parmi ceux-là que toi, tu as la grâce de voir appeler, mon bénémoine Père Tubissan. Nous voulons persévérer et continuer encore la marche avec toi, mon bénémoine, Père Tubisson Dieu. Tiens-nous par la main, bénémoine Père Saint-Dieu, malgré que le chemin est rocaillé, étroit et difficile, Père Saint dieu Et ce n'est pas facile. Merci mon bénémoine Paté Bissan, mais nous ne perdons pas courage, mon bénémoine Patébissant. Tu nous as dit, prenez courage. C'est pour ça que nous avons confiance en toi, bénémoine Père sans dieu Tu connais nos faiblesses, tu connais aussi Patébissant, nos difficultés, Père. Mais tu es là pour nous soutenir encore davantage, mon roi. Béni mon frère, béni ma soeur, béni la croix, la patibissant, de ces enfants qui viennent à toi. Mes soeurs aussi, mes frères qui te chantent aussi, béni, Chaque frère et chaque soeur en ces lieux, Et ceux qui sont aussi en connexion, dans leur lieu où ils sont, tu connais leur amour pour toi, mon sauveur. Merci encore pour tout. Merci pour mon précieux frère Zaché, qui soit béni mon roi, Père Saint-Dieu. Merci pour ce que tu fais. As de lui de lui de lui Comme mon âme te loue encore pour cela, Père. Louange et honneur à toi pour ta bonté, Seigneur. Nous te remercions encore ce soir pour tout ce que tu fais. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, mon roi. Louange à toi. Merci pour ce que tu es. Merci pour tout. Merci, merci, merci, Père. Tu es Dieu. Oui, merci, Père. Nous te... Merci, merci, Père. Oui, Père. Tu le fais, mon souboire. Tu restaures encore et tu conduis, tu gardes, Père. Et tu ici Merci, merci. Amen, Amen, merci. Louange, oui, Père. Amen. Merci. Tu es tout pour nous, Père. Gloire à toi. Il n'y en a pas un autre Dieu vers qui nous pouvons nous tourner vers Seigneur. Ce soir, nous te disons merci. Nous sommes heureux que tu sois là, Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux pour ta présence, mon Roi. Louange à toi. Nos cœurs se réjouissent encore ce soir. Oh, Père de souviens-toi de mon frère et de ma soeur, de chacun de nous encore en ce jour. Béni, Père, où nous sommes rassemblés en ton nom. Sois béni. Oui, Père. Merci. Merci, Soba. Gloire à toi. Merci pour tout. En ton nom, Père. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous sentons si bien lorsqu'il est toujours présent. Il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Combien il est bon. Combien il est merveilleux de pouvoir avoir ce temps où nous pouvons nous tenir aussi dans sa présence et élever nos voix pour pouvoir lui dire combien il est bon pour nous. Nous le remercions encore ce soir pour uh, ce qu'il a fait pour nos frères et sœurs et ceux qui ont été aussi tellement loin. Nous remercions le Seigneur pour uh, notre sœur Elodie que j'ai vu tout à l'heure qui est arrivée aussi avec ses enfants. C'est quand même très touchant. Hein? Elle vient de loin, elle s'est battue en passant par... Uh, Paris et puis de Paris, elle est venue jusqu'ici. Que Dieu bénisse notre soeur et, et les enfants également aussi pour la distance et, et l'amour qu'elle a eu aussi pour nous pour venir aussi passer aussi ces jours avec nous aussi. Je remercie les seigneurs aussi pour la présence de notre précieux frère, le pasteur Yves. Amen. Vous l'aimez, non <rire> Que les seigneurs te bénisse mon précieux frère. C'est toujours une grande joie. Et, une reconnaissance à l'endroit du Seigneur, que nous pouvons avoir aussi nos bien-aimés avec nous et que le Seigneur vraiment le soutienne et le fortifie aussi davantage aussi. Merci aussi à mon précieux frère uh, Vincenzo qui l'a accompagné parce que mardi il était là. Et aujourd'hui encore, uh, il, il est là aussi avec uh, sa famille. Vous avez vu notre sœur ici, Rebecca, qui a chanté. Vous avez aimé, nous. Nous remercions du oui, nous remercions le Seigneur. Parce que chanter glorifier Dieu, c'est quand même une grâce. Quand on chante, c'est parce qu'on aime le Seigneur. Et nous devons prier pour tout un chacun, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse aussi accorder la grâce et la joie aussi dans la vie, aussi dans la famille, aussi ainsi. Ce sont nos frères et nos sœurs. Nous, nous avons les désirs que Dieu aide, à ce que réellement, aussi que tout soit comme Dieu le veut. Nous remercions Dieu pour cette bonté qu'il manifeste à notre endroit. Et comme nous avons aussi notre précieux frère Yves, je voudrais donc lui demander de venir aussi vous saluer quand même. N'est-ce pas? Que Dieu te bénisse aussi. Mon précieux frère Yves, tu peux venir donc saluer aussi l'Assemblée. Que Dieu te bénisse, qui te soutienne, mon bien-aimé. Vas-y, je t'en prie. Un homme, c'est comme un, un petit bateau sur l'océan. Avec ses dangers, avec ses moments de joie, de paix. Et parfois, on y perd la vie. Mais que le nom du Seigneur soit béni. Parce que le petit navire qui est guidé par le Seigneur... Celui-là, il va loin, très loin, très loin. J'ai failli perdre la vie, encore une fois. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur a été bon avec moi. Et je devais vous dire combien de fois le Seigneur m'a relevé et il m'a dit, allez, repars encore une fois. Je vous assure que c'est la vérité. Alors je bénis Dieu. Je remercie le Seigneur parce que je suis indigne. Je ne dis pas ça au hasard, mais je suis indigne de le suivre, de marcher encore. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que pour lui, pour mon Seigneur, et surtout pour les amis que j'ai, pour les frères, les sœurs, tous ceux qui me soutiennent, qui me supporte et je remercie le Seigneur pour cela. J'ai une sœur, une sœur dans la chair et en même temps le Christ et cette sœur me soutient beaucoup. Je suis plus vieux qu'elle et elle, elle est toujours en train de me supporter, de prier pour moi. Et quand je l'entends, frère et sœurs, je me mettais, je le dis au frère Léonard, je me mettais jaloux d'elle. Je me suis dit, le Seigneur l'aime plus que moi. Je me suis trompé. Parce qu'il l'aime comme il m'aime. Et je bénis Dieu. C'est une de mes sœurs dans la chair. Et en Christ, bien sûr. Et vous savez, j'étais passé des examens là, ces derniers temps et euh, elle, a qui, elle a quitté ses, ses petits enfants son mari quitté pas bah, pour toujours hein, mais pour veiller sur moi et je bénis Dieu pour cela pour et pendant que j'étais à l'hôpital eh bien elle euh, elle me supportait, elle avait toujours un sourire pour moi. Et quand les docteurs et les, les, les, les grands médecins venaient me poser des questions, c'est elle qui répondait. C'est elle qui répondait. Je remercie le Seigneur pour cela. C'est quelque chose de merveilleux, de merveilleux. J'ai essayé de dire quelques mots, quelques... Et, et mes paroles avaient du mal à sortir. Mes enfants ne me comprenaient pas. La famille ne comprenait pas. Certains écoutent ce soir. Mais ma soeur, elle... Elle écoutait comme elle écoute ce soir et elle comprenait ce que je voulais. Elle comprenait mes besoins, mes envies. Et je bénis le Seigneur pour cela. C'est pour ça que je voulais rendre témoignage, non seulement pour Enzo, c'est mon neveu, et mon frère en Christ. Et lui, il est venu pour supporter mon église. Moi, je ne pouvais plus... J'écoutais, je restais derrière et je remerciais le Seigneur. Et mon frère, quand il me demandait « Pourquoi tu restais derrière ?» Je disais « J'ai laissé la place à mon, à mon frère en Christ, Enzo. » J'avais d'autres jeunes encore hein, qui, qui pouvaient aussi, euh, mais lui, il est venu, il a quitté, enfin, quitté, il a laissé votre église, votre pasteur, vos frères, vous. Pour venir euh, eh bien, apporter la parole et il l'a très bien apporté. Finalement. Je peux vous certifier que euh, c'est un serviteur aussi. Et, moi j'ai apprécié. J'ai apprécié. Je vous remercie le Seigneur pour ça. Mon témoignage c'est ça. C'est que quand moi j'avais besoin de quelqu'un, bien sûr que le Seigneur était là. Et mon frère Elzo était là aussi. Ma soeur Francine, vous la connaissez Francine Elle m'a supporté, elle a pleuré. Elle demandait de, de mes nouvelles à votre pasteur. Et je bénis Dieu encore une fois, frère et sœur, parce que le Seigneur m'a donné huit frères et sœurs. Non seulement dans la chair, mais en Christ. Et aussi... Il a donné euh, les frères et sœurs euh, en Christ à moi, pour moi, rien que pour moi, frères et sœurs. Et ça c'est quelque chose de merveilleux pour moi. Je remercie le Seigneur. J'aurais pu mourir. Et le Seigneur euh, a donné un ange aussi pour moi. Marc crime. Enfin, Francis. Si. en sorte mon Seigneur que je sois gardé alors que je pourrais mourir. J'aurais pu mourir plusieurs fois. Alors que Dieu soit béni, que le Seigneur soit loué, frère et sœurs, pour tout. Non seulement je suis heureux d'avoir une famille comme vous, mais je suis heureux aussi, frère et sœurs, d'avoir des amis en Christ. Sur qui comptez. Je sais que votre pasteur a prié beaucoup pour moi et vous avez prié beaucoup pour moi aussi et je loue Dieu pour ça. Je loue Dieu C'est lui que je remercie pour ce qu'il a fait pour moi. Amen. J'ai quitté le nord, le, le sud de la France par et sœur pour euh, venir ici. Belgique, je ne connaissais pas trop la Belgique, je vous ai connu, j'ai connu la Belgique à travers vous, que Dieu soit béni aussi, parce que ces amis-là, ces personnes-là que, que je connais aujourd'hui, un jour je serai avec toutes ces personnes dans le ciel aussi, ça j'en suis personnel, que Dieu soit béni pour ce qu'il a fait pour chacun de vous, pour moi. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, en fait, je sois béni. Alors, en retour, moi, je bénis Dieu, je sers Dieu avec les forces qu'il m'a données. Comme il a dit un jour, va avec les forces que tu as. Alors, moi, mes petites forces, bien, je vais aussi pour le servir. Alors, ces derniers temps, j'ai eu besoin de Dieu. J'ai eu besoin de, de son aide et tout. Et je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait pour moi aujourd'hui. Dieu soit béni, Je suis heureux d'être à votre service. Je suis heureux d'être au service de mon Seigneur. Que Dieu soit béni encore une fois. Amen. Amen. Amen. <rire> Sauveur, nous voulons te dire merci. Tu vois nos cœurs touchés de voir notre précieux frère. Merci parce que tu es le Dieu qui le soutient, que tu le fortifies encore davantage parce que son désir est de pouvoir continuer à pouvoir te servir encore dans sa vie, mon personne dieu Père ses Dieu. Nous nous souvenons de ce par quoi aussi tes serviteurs ont passé, comme Job aussi, mon et Père mais nous avons vu combien tu les as aussi relevés, Père. Et nous avons vraiment cette foi en toi pour notre précieux frère, Seigneur Jésus, que tu le soutiennes avec toute sa famille entière, mon roi. C'est vrai, il est à toi, il ne pense qu'à toi, il a besoin de toi, mon béni, Père Saint-Dieu. Soutiens-les et accorde-lui la grâce, mon béni, Père Tubisson. Parce que ton peuple aussi a besoin de lui, Père de le voir aussi fort dans la maison où tu l'as établi, béni, Père Bisson, les lieux où il te sert aussi, Père Et nous, nous sommes aussi dans la joie de pouvoir la voir et nous te disons merci encore de pouvoir avoir permis que ce soir, nous puissions aussi la voir, Père. Nous prions notre précieux frère aussi Enzo, que tu le soutiennes aussi, que tu le bénisses pour l'assistance qu'il apporte aussi là-bas notre précieux frère Seigneur Jésus. Sois avec lui Père et toute sa famille. Merci aussi pour notre soeur Martine, Père Saint-Dieu, et notre soeur Francine aussi, Père Tibisson. Tu connais l'amour qu'ils ont pour ton serviteur, Père Saint-Dieu, et les désirs qu'ils ont aussi, Père Tibisson, que tu agisses encore davantage. C'est pourquoi nous te prions pour lui, Père, et pour l'assemblée là-bas. Seigneur, soutiens-les, qu'ils soient toujours là, tes servants, Père Saint-Dieu, et fortifiés par ta main puissante. Nous te rendons gloire et honneur. À toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Les venons pour que nous puissions prendre dans les scènes d'écriture rapidement, dans le livre de, de Jean. On va dans les scènes d'écriture, dans le livre de Jean. Lisons, dans Jean au chapitre 15, je pense que c'est cela, oui. oui cela. Jean au chapitre 15, euh, disons à partir du verset euh, 18.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 Notre Père, précieux sauveur, nous voulons te dire encore merci ce soir pour la grâce et le privilège que tu nous donnes encore de pouvoir être là, pour pouvoir te louer et aussi d'entendre ta parole, Père Saint-Dieu, et comptons sur cette grâce que tu nous accordes, Père mission de pouvoir réellement aussi te voir à l'œuvre aussi dans la vie de tout un chacun de nous, Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour cela. Nous venons de lire l'écriture, mon roi, que tu puisses encore nous conduire. Nous éclairer encore et nous soutenir encore parce que nous avons soif de toi, d'entendre ta voix, d'entendre ta parole qui nous fortifie. Ce soir, nous en avons vraiment besoin, Père. Sois béni et glorifié. Nous t'avons ainsi demandé, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Comme nous pouvons le lire dans les Saintes Écritures, ce sont donc les paroles que le Seigneur, notre Dieu, et Sauveur, a eu à pouvoir adresser effectivement à, à ses disciples. Vous remarquerez très bien que le chapitre 15 vient donc après le chapitre 14, parce que dans le chapitre 14, c'est là que nous avons aussi lu et qu'il aussi déclare aussi dans le verset 1 que nous avons lu, que je voudrais aussi relire. Il dit Que votre cœur ne se trouble point.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 Voyez-vous, ça c'est le désir profond aussi de notre Seigneur, ce que il a exprimé cela d'une manière assez claire, hein, pour que réellement les disciples comprennent effectivement euh, les désirs profonds et l'intention enfin, que le Seigneur a eu à pouvoir avoir effectivement aussi à, à leur endroit. Remarquez très bien que, il lit, il a dit aussi, continué à voir lire cela dans euh, le Saintes Écritures, dans le chapitre 15 des, des des gens que nous venons de pouvoir lire. Il a dit effectivement que je vous ai choisi donc du milieu du monde. Et si vous remarquez très bien que euh, ce qu'il a dit, c'est que il il a eu à pouvoir les exprimer qu'effectivement que c'est lui qui les a choisis. C'est pour que, ils soient aussi rassurés qu'effectivement que, les intentions, en fait, du Seigneur, à leur égard, seront toujours des intentions positives. Comme vous vous souvenez, comme le Seigneur a eu à pouvoir dire dans Jérémie, il dit, les projets que j'ai formés pour vous sont toujours des projets de bonheur et non pas de malheur. Bon, là, il fait bien savoir qu'effectivement que, c'est moi donc qui vous ai donc choisi. Et comme, je vous ai choisi donc du milieu du monde. Le monde ne peut pas vous aimer. Donc, soyez déjà rassurés qu'effectivement, que le monde aura toujours de la haine à votre endroit. Parce que vous étiez du monde, mais je vous ai tiré du milieu du monde. Je fais mon choix de vous, effectivement en vous faisant sortir, effectivement, en vous sélectionnant. Donc, parmi les mondes, effectivement, donc, je vous ai choisi du milieu du monde. Donc, je vous ai tiré du monde. Or, le monde se disait toujours qu'effectivement, que vous lui appartenez. Quand on parle du monde, vous comprenez, ça veut dire, non? Donc, vous lui appartenez. Parce que, il pouvait pas arriver à pouvoir penser qu'effectivement, que ça, c'est vraiment un peu, parmi eux, il y aurait quelqu'un ou okay, des peuples, effectivement, des personnes qui auraient eu à pouvoir avoir, effectivement, un tel amour manifesté à leur endroit par Dieu, en fait. Mais là, Dieu a manifesté qu'effectivement que lorsqu'il a eu à pouvoir se manifester lui-même, il a manifesté son choix aussi. Donc, il vous a choisi. Il dit donc, je vous ai choisi du milieu du monde. Donc, quand vous avez choisi du milieu du monde, effectivement, que le monde va vous haïr. Maintenant, il dit, je vais m'en aller, c'est sûr et certain. Ça, parce qu'il avait déjà exprimé cela, effectivement. Il dit, mais je vais m'en aller. Et puis, il avait aussi dit, mais, mais, je sais que vous êtes déjà triste d'avoir entendu que je vais m'en aller. Mais il vous est donc avantageux que je m'en aille. Donc effectivement, quand il leur faisait comprendre cela, c'était pour qu'eux puissent vraiment être encouragés, même dans le moment le plus difficile. Quand bien même le ciel va devenir sombre noir. Et qu'on ne voit pas tellement très bien les l'issue, effectivement, dans marche, effectivement, qu'on commence à dire, mais c'est comme si nous tournons en rond. Mais il a dit, prenez courage, Amen. parce que je vous ai choisi du milieu du monde. Et puis, il continue à voir, il dit, mais je m'en irai certainement, mais je vous aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et comme je suis parti vous préparer une place, je ne veux pas rester là-bas, mais je reviendrai. Oui, oui, oui, oui. Donc, chaque parole que le Seigneur dit, ça avait son importance. Il dit donc, je ne vais pas partir là-bas, rester là-bas, mais je reviendrai. Il dit, mais quand je reviendrai, il dit, je reviendrai vous prendre effectivement. Mais pourquoi faire avec nous Il dit, pour que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez également. Donc ça, c'est le désir profond du Seigneur. Que tous ceux qu'il connaît, tous ceux qu'il a connus, tous ceux qu'il a eu à pouvoir choisir en fait même s'ils sont encore sur la terre, mais qu'ils puissent avoir la connaissance et les pouvoir apprendre que si Dieu m'a choisi, c'est sûr et certain qu'il veut que je sois avec lui. Alors, pour maintenant confirmer toutes ces choses, effectivement, c'est important. Enfin, que tous ceux, parce que c'est important cela, il a voulu mettre un saut à cela. Pour que celui, donc tous ceux-là, c'est un chacun qui aurait la grâce de pouvoir aussi réaliser que le Seigneur l'a choisi. Pas en disant, est-ce qu'il m'a choisi Non. Tu dois avoir l'assurance et la certitude que le Seigneur t'a choisi. Tu dois le voir parce que tu voterais dans le monde. Tu étais en plein dans cela. Tout ce que le monde voulait, tu le faisais. avais des amis dans le monde vous vous vautriez dans tous ces saletés là tu étais dedans mais maintenant qu'est ce qui fait que aujourd'hui toi même si on te place là dedans tu ne prends plus plaisir ce n'était pas par ton effort ce n'est pas toi qui a dit je ne veux pas nous quelque chose s'est passé dans ta vie à toi que tu as dit ah parce que je suis un homme, je suis une femme, j'ai des désirs, je vais le faire aussi comme les autres. Mais c'est plus possible. Et pourtant même tu es seul quelque part. Tu dis non, je ne peux pas, tu n'as pas peur que quelqu'un va me voir. Non, toi-même. Tu dis mais dans ces choses j'y étais. Comment ça se fait que je n'y prends plus plaisir? Comment ça se fait que une chose comme venir, s'asseoir dans une salle et prier, prier, tu dois prendre, à l'époque tout le monde ne peut pas prendre plaisir à la prière. Tout le monde ne peut pas venir s'asseoir et dire, je chante là quoi, et puis prendre plaisir à cela, c'est pas possible. Tout le monde regarde comment il chante, il danse la musique du monde, ça prend, ça fait plaisir à la chair. Donc tout gens du monde, effectivement, ça fait plaisir à tout le monde. Donc on y danse, on, peut, on est tellement content. Mais pas venir là pour chanter des cantiques en rapport avec la croix, la mort, le salut, le péché, la délivrance. Non Alléluia Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie à toi. Tu n'as pas fait attention, mais c'est vrai Dans ta vie, cela s'est passé il y a une main qui t'a fait sortir Parce que toi-même tu ne le voulais pas Mais lui, lui, lui il l'a fait C'est pourquoi tu es là Non, ça n'a pas été par un homme Ni par toi-même Mais lui, lui-même Il a fait Mais ce soir il veut que tu comprennes qu'il a fait Alléluia Que tu sois sûr qu'il m'a vraiment choisi Autrement, je serais dans le monde, amen. je danserais avec les autres, je boirais. Mais aujourd'hui, non. Personne ne m'a empêché. Mais à moi, c'est que tu as fait quelque chose, mon frère. Amen, amen, amen, amen. Amen. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en lui. Amen. Les nous nous allons prier. Amen. Tendre Père et précieux ce soir, nous voulons te dire merci. Parce que tu es vraiment le Dieu vivant, mon sauveur. Tu aimes ton peuple, mon roi. Et tu veux que réellement, qu'ils puisse réellement te rassurer. Parce que réellement, c'est toi qui fais ton œuvre à toi. C'est toi qui œuvres mon bénéme, Père Saint-Dieu. Et c'est toi qui attire, mon bénéme, Père C'est toi qui l'a fait. Puisque tu l'es fait, mon bénémoine mon Père notre vie change, notre vie est transformée, Seigneur. Il arrive parfois que nous nous posons des questions, que nous ne voyons pas, mon bénémoine, mon Père Saint-Dieu. Mais ce soir, tu nous as accordé la grâce, mon Père Saint-Dieu, de réaliser que c'est toi qui fais ton travail, mon roi. Que tu es le maître d'ouvrage, mon bénémoine, mon Père Saint-Dieu. L'œuvre que tu as fait, mon mon Père Seigneur Jésus, quand nous voyons regarder encore ce soir, nous réalisons que tu es vraiment vivant, mon roi. Et que tu fais ton travail, mon bénémoine, pas du dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, mon bénémoine, pas du C'est pourquoi tu as dit, oh, fortifie-toi et prends courage. Nous prenons courage, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Malgré nos faiblesses, mon bénémoine, Père Tibissant. Alléluia. Nous savons ce soir, mon bénémoine, Père oh dieu que tu nous as choisis, mon roi. Et que tu ne veux pas contre les mondes, mon bénémoine, Père Tibissant. a tiré du bien des mondes, mon bénémoine, Père Tibissant. Pour que nous soyons vraiment à toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Pour te servir, toi, comme tu le veux, Seigneur. Non pas comme nous le voulons, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, Mais parce que tu nous travailles encore, Père Tibissant, Dieu. Tu nous instruis, mon bénémoine, Père Tibissant. Tu nous apprends, mon bénémoine, Père Tibissant. À comment te parler, à comment te prier, à comment nous habiller, mon bénémoine Patrice, à comment te chanter, mon roi. Tout ça, c'est toi qui l'es fait, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce soir, mon mon Père Saint Dieu. Que ton nom soit glorifié, mon mon Père Saint -dieu. Que ton nom soit exalté pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, mon Père Saint Dieu. Merci pour la grâce, mon bénémoine Père Tibissant, dieu Nous ne voulons plus nous plaindre, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Aujourd'hui, nous reconnaissons, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, que ce n'est pas par hasard, mon roi, que je peux prendre plaisir aux cantiques, mon bénémoine, Père saint Parce que les cantiques sont inspirées par toi, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Ce n'est pas par hasard, mon roi, que je peux te prier, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Mais parce que tu nous as choisis, mon mes Père Saint-Dieu, nous te remercions, Père. Nous pouvions aussi nous plaire dans les églises, mon bénévole Père Tibissant, dans ce monde, mon bénévole Père Saint-Dieu. Mais tu as fait la différence, mon bénévole Père Tibissant. Tu as changé mon âme, tu as changé mon cœur, mon bénévole Père Tibissant. Tu as changé ma façon de voir, de comprendre les choses, mon bénévole Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Maintenant, je comprends pourquoi nous avons des difficultés, Père Saint-Dieu. L'honneur te revient, mon bénévole Père Tibissant. Le monde ne peut pas nous aimer, Seigneur. Béni soit ton Seigneur ce soir. Béni soit ton Seigneur, mon roi. Nous voulons porter sur ton croix, mon mon Père Saint-Dieu. Et marcher avec toi, mon béni, mon Père Dieu. en suivant ce chemin étroit et resserré, sauveur béni. Merci mon Père. Merci pour ta bonté, mon sauveur, mon Père Saint-Dieu. Merci pour ta grâce, mon sauveur. Merci pour tes compassions, mon bébé Mon âme te loue et te glorifie, euh, t'exalte et chante ta gloire encore ce soir. Merci, Père. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion, mon soeur. Gloire à toi et honneur à toi. Béni mon frère et bénis aussi ma soeur, mon Seigneur. Bénis aussi sa famille, mon béni, mon Père sans Dieu. Chaque frère et chaque soeur, mon béni, mon Père sans Dieu, qu'il soit béni par toi. Merci. Merci, Sauveur. Gloire et honneur à toi. Suis-les toi bien du matin, mon Seigneur. Merci. Merci, Sauveur. Merci, merci, merci encore, mon sauveur. Amen. Merci, sauveur. Tu es merveilleux, Père. Merci. Ah, il est comme toi, mon sauveur. Merci encore, mon sauveur, béni. Merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire. A toi l'honneur, la puissance et la victoire. Nous chanterons ta gloire, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Nous louerons ton nom, Père Saint-Dieu. Merci, merci, Seigneur. Nous te disons merci pour mon frère, pour les saluts de mon frère. Les saluts de ma soeur, mon de mes Père Saint-Dieu. Et la joie de pouvoir être à toi. Merci, merci Père. Nous voulons plus douter, mon béni, mais Père Saint-Dieu. Nous voulons plus douter, mon roi. Bénis mes frères qui sont là-bas en Côte d'Ivoire. Père Saint-Dieu, que tu le bénisses. Mes soeurs aussi qui soient fortissés à Paris. Pardon, Père Saint-Dieu, en France là-bas, et à différents endroits. Au oh, Dieu, dans tous les pays qui sont ce soir, qui soient aussi bénis. Et nous réalisons que réellement tu nous as vraiment choisis. Sois béni Père. Sois glorifié encore ce soir. Oui, Père. Merci, Sobe. Louange à toi. Oui, Père. Non, mon sauveur. Gloire à toi. Pardonne. Pardonne, mon sauveur. Merci, mon roi. Tout te revient, mon Père du Merci. Louange, honneur à toi. Garde ton peuple, mon sauveur. Merci. Merci, mon roi. Aide-nous, Père Saint Dieu. Nous voulons avancer avec toi et te glorifier encore, mon sauveur. Pardonne. Merci. Merci, sauveur. Merci, mon Père, de nous avoir choisis. Merci. Merci, sauveur. Gloire et honneur à toi. Merci, Père, pour tout ce que tu fais. Mon âme, tu loues et tu glorifies. Béni soit ton Seigneur encore ce soir. Sois glorifié. Sois béni. Merci, merci. Tu l'es. Tu l'es, mon sauveur. Merci encore. Gloire te soit rendue, mon sauveur. Merci. Nous te sommes reconnaissants pour tout. Bénis ton peuple. Béni soit ton Seigneur. La gloire et l'honneur te reviennent. Gloire à toi, Père. Merci. Oui, Père. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Tu l'as fait. Merci. Gloire à toi, mon sauveur. Merci pour tout, Père. Merci. Gloire te soit rendue. Au nom de Jésus Christ, euh, je voudrais demander à la chorale de s'élever alors. Que Dieu vous bénisse. Mon frère Zaché, tu peux venir. Je chante la croix comme la victoire. Vous pouvez chanter. Merci. Que Dieu vous bénisse. impossible pour tout humain par un danger tes du péché il a fait et m'a libéré lui seul a pu m'affranchir du péché Merci.